Bonjour, voici un nouvel épisode d'Histoire de la Musique, épisode numéro 13, Saint-Georges, un classique oublié. Nous allons évoquer la vie de Saint-Georges et son œuvre musicale en trois grandes parties, tout d'abord sa biographie, puis ses œuvres trop longtemps oubliées. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir apprendre à jouer un thème composé par Saint-Georges sur ton harmonica diatonique en si bémol.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 à six faces, le thé à jouer, on peut considérer la vie de Saint-Georges sous six facettes différentes car il était à la fois escrimeur, militaire de carrière, engagé politique notamment durant la Révolution française, mais également dans la partie qui nous intéresse plus particulièrement, musicien, chef d'orchestre, et c'était aussi un très grand compositeur. Alors qui était réellement Saint-Georges. Tout d'abord, voici son portrait. Alors, Saint-Georges, son nom en fait c'était Joseph Bologne de Saint-Georges, ou peut-être Joseph Boulogne de Saint-Georges, car on voit aussi cette orthographe. En tout cas, on l'appelle plus communément Chevalier de Saint-Georges, ou plus simplement Saint-Georges. À quelle époque a-t-il vécu L'épisode de l'histoire de la musique numéro 12 était consacré à Mozart. Donc, tu imagines bien que l'épisode numéro 13 ne peut pas être très très loin de l'épisode numéro 12. Eh bien, en fait, Saint-Georges était tout simplement un contemporain de Mozart. Alors, est-ce que tu te rappelles les dates de vie de Mozart Allez, je te les rappelle ici. Mozart était né le 27 janvier 1756, mort le 5 décembre 1791. Eh bien, Saint-Georges, lui, était né un peu plus tôt que Mozart, le 25 décembre 1745, et décédé un peu plus tard que Mozart, le 10 juin 1799. Il a donc vécu un peu plus longtemps que Mozart, bien qu'il n'ait pas vécu très vieux non plus. Saint-Georges était très célèbre à son époque. On le surnommait même le Mozart noir. Et oui, car Saint-Georges était noir. Voici une autre représentation du Mozart noir. Sa vie est entourée de mystères, les biographes ne sont même pas sûrs de son lieu de naissance. Peut-être était-il né à Saint-Domingue, ou en Martinique, ou peut-être, et c'est peut-être plus vraisemblable, en Guadeloupe. Bon alors, mais qui était son père Eh bien en fait, on n'est pas tout à fait sûr non plus. Peut-être était-il le fils unique de Guillaume-Pierre Tavernier de Boulogne, dit monsieur de Boulogne qui était un aristocrate désargenté, venu redorer son blason en colonie Ou peut-être était-il le fils de Jean-Nicolas de Boulogne, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances au parlement de Metz, qui possédait une propriété à basse terre en Guadeloupe et qui entretenait des relations avec une négresse, désolé du terme, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, surnommée Nanon. L'enfant, que l'on surnommait un mulâtre, car il était le croisement d'un blanc et d'une noire, donc le mulâtre aurait été élevé à Saint-Domingue où Jean-Nicolas de Boulogne possédait une autre propriété. Il fut baptisé par le curé de Saint-Marc en lui donnant le nom de Saint-Georges, qui était le nom du plus beau navire en rade de basse à l'époque de sa naissance. Mais peut-être était-il en fait le fils de Georges de Boulogne Saint-Georges. Il sera donc effectivement né en Basse-Terre, euh, en Guadeloupe. Euh, sa mère aurait été effectivement la négresse Nanon, mais euh, Joseph Bologne de Saint-Georges était un colon néerlandais qui était propriétaire d'une plantation en Guadeloupe. Toujours est-il qu'il a échappé à une enfance difficile, car s'il était resté là-bas, il n'aurait pas vécu comme il a vécu, euh, comme pouvaient vivre les colons de l'époque. Il aurait vécu sans beaucoup plus chichement et traité en esclave. Heureusement, il est arrivé en France métropolitaine dès l'âge de 3 ans, où il a reçu l'éducation de Nicolas Benjamin Texier de la Boissière, qui était maître d'armes, homme de lettres et pédagogue. Alors, Texier de la Boissière, on le connaît surtout aujourd'hui pour avoir inventé le masque d'escrime. Comment étaient rythmées les journées du jeune Saint-Georges Eh bien, le matin, il devait se consacrait à ses études sérieuses, comme tous les garçons de son époque qui avaient la chance de pouvoir faire des études, et l'après-midi, il recevait sa formation de maître d'armes. On le voit ici, Saint-Georges, dans une œuvre picturale d'Alexandre Auguste Robineau, euh, qui a donc peint cette œuvre pour le prince de Galles, alors que Saint-Georges avait 42 ans. Il faut dire que Saint-Georges, toute sa vie, a été reconnu comme étant un excellent fleurettiste. D'ailleurs, si tu regardes bien la peinture, Saint-Georges est représenté étonnamment blanc, bizarre pour un Mozart noir. En tous les cas, son tuteur était très très fier de son élève car il a dit « Racine fit Phèdre et moi j'ai fait Saint-Georges ». Son enfance et son adolescence passées chez la Boissière lui ont permis d'être bien intégré dans la société parisienne en ce milieu du XVIIIe siècle, bien qu'il ait été mulâtre. C'était un engagé politique, très tôt dans la franc-maçonnerie, et également un engagé militaire. Saint-Georges est entré à l'académie de Nicolas Texier de la Boissière dès l'âge de 8 ans afin de se préparer à son métier d'officier. En 1761, il fut admis dans les gendarmes de la garde du roi à l'âge de 16 ans, puis il fut écuyer de Madame de Montesson, l'épouse secrète de l'avant-dernier duc d'Orléans puis capitaine des gardes du Duc de Chartres. Plus tard, de 1789 à 1799, on va en reparler tout à l'heure, Saint-Georges, qui habitait en Angleterre, est revenu en France. Il est revenu peu à peu aux fonctions militaires des débuts de sa vie active, d'abord enrôlé dans la garde nationale de Lille, puis à la tête d'une Légion, la Légion Franche des Américains. Bref, il a consacré les dix dernières années de sa vie à la Révolution française, et a mis en œuvre toutes les compétences qu'il avait forgées précédemment. La monarchie ayant été abolie le 21 septembre 1792, Saint-Georges avait pris la tête de la Légion Franche des Américains comme l'opération d'un Saint-Georges investisseur capitaliste capable de mobiliser des subventions d'État pour une cause militaire. Saint-Georges était également un idéaliste puisqu'il a fréquenté les milieux abolitionnistes qui prenaient l'interdiction de l'esclavage. Bon, mais ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est Saint-Georges le musicien, car c'était un excellent violoniste. Il faut dire aussi qu'il a eu deux excellents professeurs, excusez du peu, tout de même Antonio Loli, qui était soliste dans l'orchestre de la cour de Stuttgart, qui a tourné à Vienne, Varsovie, Paris, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie et en Italie, où il est devenu premier violon à Naples en 1794. Mais également, il eut comme professeur Pierre Gavignès, qui était le virtuose le plus sollicité de Paris. Au cours des années 1760, Pierre Gavignès connut un succès sans précédent pour ses compositions, ses concerts et ses qualités de professeur de violon. Entre 1773 et 1777, il a porté la symphonie concertante à son apogée. Euh, oui, mais qu'est-ce qu'une symphonie concertante Eh bien, pour le savoir, nous allons faire appel à un personnage que tu connais peut-être, si tu t'es abonné à la formation complète pour Harmonica, puisqu'il s'agit de Damien. Bonjour Damien. Qu'est-ce qu'une symphonie concertante La symphonie concertante est une forme musicale à mi-chemin entre la symphonie et le concerto. Qu'est-ce que cette pièce a de symphonique Qu'a-t-elle du concerto Une symphonie, c'est une sorte de sonate pour grand orchestre. La sonate, c'est une pièce musicale de plusieurs mouvements. La symphonie est donc une pièce musicale de plusieurs mouvements, jouée par un grand orchestre. Un concerto, c'est une pièce musicale pour grand orchestre, dans laquelle un instrument est mis particulièrement en avant, les autres instruments jouant en quelque sorte le rôle d'accompagnateur. La symphonie concertante met en avant plusieurs instruments, ce qui rappelle le concerto, qui toutefois ne met en avant qu'un seul instrument de l'orchestre. Et à contrario du concerto, les instruments mis en avant ne sont pas en conflit permanent avec les autres instruments. Aussi, l'ensemble sonne comme une symphonie. En quelque sorte, la symphonie concertante est l'ancêtre du jazz moderne où plusieurs instruments solistes improvisent tout en étant accompagné par les autres instruments de l'orchestre qui viennent compléter le solo. Merci Damien. Saint-Georges le musicien fut au service du roi Louis-Philippe, duc d'Orléans, puis à celui de son fils Louis-Philippe Joseph d'Orléans, dit Philippe Égalité, jusqu'à son exécution pendant la terreur en 1793. Effectivement, Philippe Égalité est mort décapité. À présent, parlons de Saint-Georges, le chef d'orchestre. Alors, je te présente ce personnage, François-Joseph Gosset, dit François-Joseph Gosset, qui était compositeur, violoniste, directeur d'opéra et pédagogue français. Il fonda le Concert des Amateurs en 1769, qu'il dirigea jusqu'en 1773. C'était l'un des orchestres les plus prestigieux de l'époque. Saint-Georges a dirigé lui aussi le Concert des Amateurs. Puis, François-Joseph Gossek fut directeur du concert spirituel entre 1773 et 1777, avant que Saint-Georges se voie confier lui aussi la lourde responsabilité de diriger cet orchestre. Plus tard, Saint-Georges a dirigé également le concert de la Société Olympique, l'une des fondations du Grand Orient de France, la plus grande obédience maçonnique française, dont le grand maître était le futur Philippe Égalité dont nous venons de parler. Voici à présent Saint-Georges, le compositeur. Saint-Georges a composé au moins trois opéras. Ernestine, en 1777, qui n'a pas rencontré un grand succès. La chasse, l'année suivante, pas un très gros succès non plus. Son succès en tant que compositeur d'opéra est arrivé en 1787 avec la fille garçon. Mais Saint-Georges n'a pas composé que cela. Il a composé également des concertos des concertos pour violon et un concerto pour clarinette, mais également des sonates pour violon, des symphonies concertantes et au moins une sonate pour piano que nous allons étudier tout à l'heure. Alors, je vais te parler à présent de la fin de la vie de Saint-Georges et pour ça, il faut que j'évoque avec toi l'affaire Dumouriez. Qui était Dumouriez Charles-François Dumouriez était un général français, vainqueur de la bataille de Valmy de 1792. Franc-maçon également, il attendait le rétablissement de la monarchie absolue. Sous le régime de la terreur en avril 1793, après la décapitation de Louis XVI, Saint-Georges souhaitait mettre en place une monarchie républicaine. Il faut savoir que plusieurs pays européens, encore aujourd'hui, ont adopté une forme de monarchie. On cite souvent le Royaume-Uni, qui est une monarchie parlementaire non-constitutionnelle, vu qu'aucune constitution n'a jamais été écrite. Mais on peut aussi citer la Suède, par exemple, qui est une véritable monarchie parlementaire constitutionnelle, mais également l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Luxembourg et Monaco. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monarchie parlementaire constitutionnelle et bien, En fait, c'est un système dans lequel le roi est indépendant des partis, il exerce en quelque sorte une autorité morale, une magistrature suprême d'influence et d'arbitrage dans la vie politique, mais le gouvernement est seul responsable devant le Parlement. C'est donc un système dans lequel les prérogatives du roi sont définies illimitées par une constitution écrite. D'ailleurs, Louis XVI, beaucoup d'historiens le pensent aujourd'hui, ne voulait pas fuir définitivement la France quand il fut arrêté à Varennes. Mais euh, apparemment, il voulait lui aussi constituer avec les pays voisins une monarchie parlementaire constitutionnelle. Saint-Georges, qui commandait et défendait la ville de Lille, a mis en échec les troupes envoyées par Dumouriez, qui défendaient plutôt ses intérêts personnels. Suspecté d'avoir des sympathies royalistes, Saint-Georges fut arrêté le 4 novembre 1793 et jeté en prison, où il y restait pendant un an. Cinq ans après sa libération de prison, en juin 1799, Saint-Georges est mort à Paris, des suites d'un ulcère à la vessie. Il avait alors 54 ans. Bon, ben alors, puisqu'il était très célèbre pendant son époque, pourquoi est-ce qu'on a complètement oublié ses œuvres Eh bien, à cause de cet ignoble personnage, le général Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon Ier. Effectivement, le général Bonaparte, premier consul de la Première République française, après avoir rétabli illégalement l'esclavage aux Antilles le 20 mai 1802, fit brûler toutes les œuvres de ce mulâtre de Saint-Georges le même jour. Napoléon Ier interdit par la suite aux Noirs et aux gens de couleur, l'entrée à l'armée dès le 29 mai 1802, l'accès au territoire métropolitain le 2 juillet 1802 et pour ceux qui s'y trouvaient déjà, il a interdit les mariages entre Noirs et Blancs le 8 janvier 1803. La destruction des œuvres de Saint-Georges, plus les lois raciales qui furent édictées par la suite, ont conduit à l'oubli total de l'œuvre de Saint-Georges. Saint-Georges n'est revenu à la mode qu'à l'époque romantique, et fut notamment cité par Balzac, Dumas, Alexandre Dumas, et surtout Édouard Roger de bully dit Roger de Beauvoir, qui lui consacra un roman adapté au théâtre. En décembre 2001, la rue Richepense, du nom du général ayant rétabli l'esclavage à la Guadeloupe sur ordre de Bonaparte, à Paris, a été débaptisée pour devenir la rue du chevalier de Saint-Georges. Ce qui est quand même beaucoup mieux d'avoir une rue du chevalier Saint-Georges qui était abolitionniste plutôt que la rue Richepense, qui était le nom d'un esclavagiste. À l'automne 2004, un spectacle écrit par Claude Ribbe, mis en scène par Bartabas et consacré à Saint-Georges, fut joué à Versailles devant 50 000 personnes. Et en 2018, Armaud Chopin découvrit l'œuvre musicale de Saint-Georges. Et j'avoue que je suis assez époustouflé des qualités de ses œuvres. La musique que l'on écoute depuis le début de cette vidéo a été composée par Saint-Georges. Et nous allons étudier quelques mesures d'une sonate écrite pour piano. Alors, voici... Une sonate donc écrite pour piano, une sonate écrite pour piano en sol mineur. Je vais te présenter la partition originale puis nous allons transposer cette partition en la mineur. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. On va extraire un thème de cette partition dont nous allons étudier les cinq premières mesures. Je vais évoquer l'armure, la signature rythmique, les rythmes, la tablature harmonica, et la démonstration que je vais te faire à 60 à la noire pour que tu puisses travailler le thème. Alors voici cette partition pour piano. Bon, évidemment, quand on joue l'harmonica, on ne joue pas les deux portées en même temps. Ça, c'est réservé aux pianistes. On va se contenter de jouer la ligne du haut. Donc on va faire fi, évidemment, de la portée en clé de fa. Alors, voici donc cette partition, mais elle va être difficile à jouer. Bon, si tu es de niveau 3 que tu sais jouer, les altérations aspirées, les overblows, pour toi, il n'y aura pas de problème. Mais euh, si tu es, comme la plupart des élèves qui suivent cette chaîne YouTube, à savoir débutant en harmonica, ça va être difficile pour toi, parce que si je t'écris la tablature, eh bien, tu vas trouver des altérations en 3 et en 2, et également un overblow en 4. Bon, ça, c'est un peu difficile à jouer. Bon. Alors, tu pourrais te dire, bah, plutôt que de faire le mi bémol comme par exemple dans le, la deuxième note de la première mesure qui est donc ce 4 overblow, bah, plutôt que de jouer un mi bémol, je vais faire un mi bémol. c'est un 5 soufflé, ça va être beaucoup plus facile à faire. Bah, oui, mais si tu joues un mi bémol à la place d'un mi bémol, ça va être plus facile, mais ça va sonner faux. Bon, ce n'est pas possible de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transposé ce morceau en sol mineur, je l'ai transposé en la mineur, ce qui fait que bah, c'est beaucoup plus facile à jouer. Voici la transposition en La mineur. Mais du fait que passer de Sol mineur à La mineur, ça fait que j'ai augmenté toutes les notes d'un ton, pour retrouver les hauteurs de notes de la mélodie originale, il faut qu'on prenne un harmonica un ton plus bas. Donc plutôt que jouer sur un harmonica en Do, on va jouer sur un harmonica en Si bémol. Si ce que je viens d'expliquer n'est pas très clair pour toi, n'hésite pas à le mettre en commentaire me poser des questions à ce sujet je te ferai un cours spécifique pour t'expliquer cette histoire de transposition c'est important de le comprendre donc nous allons jouer sur un harmonica en si bémol en la mineur alors voici la tablature effectivement il n'y a plus d'altération en deux et il n'y a plus de vorblos c'est plus simple à jouer bon alors maintenant, regardons l'armure. L'armure, c'est le, tous les dièses et bémols qu'il y a juste après la clé de sol. Ben, il n'y a rien du tout, donc tout va bien. Il y a juste un sol dièse en quatrième mesure, Bon, qui est joué en trois altérés trois fois. Donc La tablature, donc comme d'habitude, quand tu vois un chiffre suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Un chiffre tout seul qu'il faut aspirer. Une apostrophe, c'est altération d'un demi-ton. Là, il n'y en a pas. Euh, deux apostrophes, là, il y en a, c'est... Altération d'un ton entier, et quand il y a trois apostrophes, c'est l'altération d'un ton et demi. Bon. Alors, quelles sont les difficultés ici ben, C'est le rythme. Alors, tout d'abord, avant de parler de rythme, on va parler de la signature rythmique. Et la signature rythmique, c'est quoi eh ben, C'est ce qui est juste après l'armure. Ici, c'est Deux quatre. De quatre, ça signifie quoi Le 4 qui est en bas signifie que la pulsation est à la noire. Donc, ça veut dire que c'est la noire qui vaut un temps, et le 2 qui est de dessus signifie qu'il y a l'équivalent de deux temps par mesure. OK donc, bah dans chaque mesure, tu as deux temps. Est-ce que c'est une interprétation euh, ternaire ou binaire? Bah là, c'est clairement binaire, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de doubles croches. Ça, C'est vraiment caractéristique euh, de l'interprétation binaire. Donc tu as croche pointée double, quatre doubles croches, puis deux croches binaires, puis encore croche pointée double, puis encore croche pointée et double, puis quatre doubles croches, deux croches binaires, une noire et une blanche. Bon. Si tu en es à travailler les altérations, tu as déjà passé le cap des modules 5 et 6 de la formation complète. Donc, ces rythmes-là, bah, pour toi, ce n'est plus vraiment difficile. Donc, il va falloir surtout te concentrer sur les altérations aspirées, Et surtout sur le passage euh, les plus difficiles du morceau. Bah, c'est quoi bah, En fait, euh, bon, le passage du si au la, c'est-à-dire du 3 aspiré au 3 altéré deux fois, peut-être que c'est une difficulté, mais ce n'est pas le plus difficile du morceau. Par contre, la partie la plus difficile, ça va être le passage entre la mesure 3 et la mesure 4, du La au Sol dièse et retour au La. 3 altérés deux fois, 3 altérés trois fois, 3 altérés deux fois. C'est un peu plus délicat, donc je te conseille vivement d'extraire ce passage du morceau, de le travailler plusieurs jours s'il le faut et de le réintégrer ensuite dans le morceau. Okay voilà. Et bien Pour t'aider, je te fais une démonstration à 60 à la noire. Dans notre prochain épisode, nous allons évoquer le pré-romantisme entre Mozart et Schumann avec un personnage que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les compositions, un certain Ludwig van Beethoven. Et dans le prochain épisode, eh bien, tu vas aussi apprendre à jouer un thème à l'harmonica, mais cette fois ce sera réservé, enfin pas réservé, mais euh, disons accessible même aux grands débutants, et oui, même quand on est grand débutant en harmonica, on peut jouer au moins un thème de Beethoven à l'harmonica. Donc Rendez-vous dans notre prochain épisode. Avant de nous quitter, je voulais préciser que je me suis servi de beaucoup de sources pour constituer ce cours. Tu trouveras tous les liens dans la description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux revoir les anciens épisodes d'Histoire de la musique, il suffit de cliquer sur l'écran d'ordinateur au centre de cette vidéo. Et donc, tu vas pouvoir revoir tous les anciens épisodes. On se retrouve très bientôt.